Bonjour à tous, alors c'est J'espère que vous, vous portez bien bonjour à vous tous. Donc c'est justement encore pour continuer donc notre, euh, on va dire notre cours ou encore notre exercice d'hier qui était donc de... Le... essayer de donner des généralités sur la logistique que je me présente aujourd'hui. Déjà pour ceux qui sont pour la première fois sur la chaîne, il y a beaucoup de personnes qui font des vues mais sans s'abonner, sans faire des commentaires. Faites des commentaires, abonnez-vous, mettez également aussi des pouces, voilà, pour permettre à la chaîne d'être visible. Et aussi, n'oubliez pas que cette chaîne est là, voilà, pour promouvoir les technologies e-Bourse et sigore aux jeunes bacheliers qui viennent à peine, donc, d'avoir leur bac ou bien les anciens étudiants, voilà comment créer des comptes e-Bourse et Sigour. Donc, je fais également cette promotion, mais ici, aujourd'hui, donc, on va parler encore des généralités sur la logistique, mais cette fois-ci, voilà, nous allons dire, en réalité, quelles sont les données qui embêtent souvent en logistique, les données qui sont les plus importantes en logistique et qui tombent. Logiquement, ce sont les données avec lesquelles, voilà, dans les devoirs ou les exercices, voilà, on joue toujours avec, en réalité, c'est un peu compliqué, ces données-là. Mais quelles sont les données qui reviennent le plus en logistique et qui sont, le, je, vais, je pense, ce sont les données incontournables. Donc, ce sont ces données-là que voilà on va essayer de détailler et puis un peu d'autres euh, données sur donc les calculs. Alors ici pour commencer euh, quand je parle des données voilà je veux simplement parler euh, des éléments essentiels avec lesquels voilà euh, dans les exercices on se trompe ou encore on fait l'erreur, voilà donc c'est ce dont je vais parler aujourd'hui et c'est données en réalité qui revient dans logistique, c'est souvent euh, ce qu'on appelle les données de la marchandise. Les données de la marchandise. Ce sont les données de la marchandise qui sont les plus importantes en logistique. Et c'est ce qui embête souvent beaucoup de personnes. Voilà. Donc, on a les données. Les données de la marchandise. Les données de la marchandise. Donc, données de marchandise. Je vais écrire ça simplement comme ça. Donc, on a les données de la marchandise. Ce sont les données de la marchandise qui sont assez souvent, on va dire quoi, trompeurs. Mais je vais essayer de donner une vue un peu plus élargie de la logistique pour essayer un peu voilà, de faire comprendre ce que j'ai pu voilà, constater de, des données qui sont toujours les plus récurrentes. Bon, les données les plus récurrentes et qui ne changent jamais, déjà en logistique, données de la marchandise, il y a toujours le poids le poids de la marchandise on a toujours le poids de la marchandise et on a toujours le volume on a toujours le poids et toujours le volume et c'est toujours ces informations voilà, en ce qui concerne le euh, calcul du fret on a toujours besoin de ces informations, volume et le poids c'est ces informations, la plupart du temps qui trompent les gens le reste logiquement ce n'est pas assez difficile, on arrive à, à calculer. Mais en logistique, le volume et le poids, ce sont ces données qui sont souvent manipulées. On n'arrive pas à comprendre. Ici, le, volume est, le poids est exprimé en kilogrammes. Parfois même, c'est en tonnes pour tromper. Donc, c'est parfois en tonnes. Ici, le volume, c'est toujours en mètre cube. Le volume est en mètre cube. Vous voyez Mais qu'est-ce qui se passe dans les exercices souvent Regardez, on va vous dire par exemple le poids. Parce que ici quand je lis le poids, en réalité, il faut connaître le poids total de la marchandise et le volume total de la marchandise. Plus qu'en logistique, on choisit, euh, on va dire quoi les, les, les valeurs qui vont, on va dire quoi À l'avantage du transporteur. On choisit la valeur de la marchandise qui va à l'avantage du transporteur. C'est-à-dire si le poids, le poids, par exemple... Ici, Ici si le poids, on va dire, disons, le poids, on va mettre 150 kg, ici on met 100 m3. Si on dit le total, total du poids est égal à 150 et le total du, la, du volume est égal à 100, ben, le transporteur, pour le transporteur, on va choisir 150 parce que le 150, c'est plus, euh, c'est en fait beaucoup par rapport à 100. C'est à partir de 150 qu'on va Essayer de taxer notre marchandise. Donc, comprenez-le comme ça. Donc, on ne va pas choisir 100 m3. Mais la chose, c'est que les exercices, on ne va jamais vous donner un exercice où on vous donne le total hein, des marchandises pèsent 150 kg. Ça peut arriver qu'on donne, mais vraiment, ça, ce serait trop facile. 150 kg et total volume 100 m3. Et on vous donne ça et vous choisissez seulement entre le poids et le volume pour voir. La, c est, c est, le, la valeur qui avantage le transporteur Ce sera trop facile Regardez ce qui se passe souvent Ce qui se passe c'est que le poids On décompose ça On décompose le poids en plusieurs marchandises Je vais vous donner des astuces comme ça On va te dire par exemple Sac de banane On va prendre la marchandise banane Je prends ça comme ça juste pour, pour avoir l'esprit ouvert Marchandise banane 10 kg Ça c'est d'abord pour le poids. On essaie de détailler le poids. Donc, riz. Le riz, par exemple, on te dit 100 kg. Euh, allez, euh, on va dire tomate. Euh, les tomates, on va dire tomate, ça va à 8 kg. Ensuite, si on continue, on va dire euh, voilà, euh, marmite. Je vais prendre un exemple comme ça. Euh, marmite. Ça fait 10 kg aussi. Bon, regardez un peu ça. Quand on te donne ça, Là, on a donné le poids, regardez ce qui se passe. Ça, c'est juste pour le poids. On te donne beaucoup de marchandises comme ça. Et ensuite, pour le volume aussi, tu vas voir, on te donne euh, dimension de la marchandise. Dimension, on va te dire euh, un, un sac banane, un sac B de banane. on va te mettre 3 fois, 4 fois, euh, fois 8. Après, on va te mettre le riz, par exemple, le sac B, la dimension, un sac de riz, un sac pour le riz, ça fait... Euh, on va dire ça fait 2 x 10 x 7. Après, on te prend la tomate. Donc, euh, la tomate, int, je vais mettre un peu à brécher. 1 on va te dire c'est égal. La dimension donne 3 x 7 x 4. Après, on va prendre le dernier. La marmite. Donc, les ustensiles. Tout un carton, on va dire un carton. Hein, un carton fait ce qu'on appelle. Euh, x 5 x 8. Alors regardez, là on donne les dimensions. Donc regardez comment ça, ça se passe. Dans l'exercice, on va vous donner la facilité du total et que vous choisissez entre les deux la valeur qui va à l'avantage la, du transporteur. On va vous détailler ça comme ça. Vous voyez. Regardez, il y a une manière comme ça de détailler. Donc les exercices trompent comme ça. Il y a encore d'autres moyens de tromper la vigilance des étudiants. Donc, c'est l'étudiant de comprendre que, bon, je dois chercher le poids total, ça veut dire, donc, que je dois additionner tout cela, hein? Ici, on aura 118 kg. Donc, ici, on aura 118 kg, non Ça fait, non, 128, 128 kg. Donc, tu dois savoir, tu dois connaître le poids total, le poids total des marchandises, tout ça, ça fait 118 kg. Après, tu dois connaître, ici aussi, tu dois connaître la dimension totale Hey, je lui même la dimension, tu dois connaître le volume total en mètres cubes de toute la marchandise. Donc, tu dois comprendre le calcul que tu dois faire. Hein? Vous voyez, imaginons ici, le S sac là, on te trompe, on vous dit que c'est exprimé ici en millimètres. Tout ça en millimètres. Donc, tout le reste là, en millimètres, en millimètres. Ici aussi, c'est en millimètres. En millimètres. Ici aussi, c'est en millimètres. Donc, vous voyez qu'on vous donne des dimensions comme ça là, en millimètres. Mais vous, vous savez que vous devez trouver le total en mètres cubes. Donc ce qui se passe c'est que il faut aussi prendre en compte quelque chose. Là, un sac B, un sac de banane, ça c'est juste la dimension d'un sac de banane, n'est-ce pas Si on vous a dit qu'il y a, euh, il huit sacs de banane, ça veut dire que un seul sac, la dimension en millimètres c'est celle-là. Mais ce n'est pas encore pour huit sacs. Vous voyez ici il y a huit sacs de banane, ok Donc déjà, ce qu'il faut faire c'est que vous avez un millimètre, vous convertissez ça. Euh, ce que je fais, vous mettez ça en mètres, comme ça. Hein? Vous mettez ça. Trois, euh, ça fait combien 3, vous convertissez ça en mètres. 4, vous convertissez en mètres. 8 aussi, en mètres. Donc, pour convertir en mètres, tableau de conversion, okay, vous vous divisez simplement par... 100 Parce que vous reculez. Ça va faire 0,03 fois 0,04 fois 0,08. OK. Donc, quand vous mettez... Quand ça mètre, si ça fait maintenant 0,3 fois 0,04 fois 0,08, ça fait mètre mètre mètre. Donc mètre fois mètre fois mètre, ça tombe à mètre cube. Vous voyez, ça c'est juste pour une dimension. Vous voyez comment l'exercice joue un peu. Donc là, vous avez juste calculé en mètre cube pour une dimension. Maintenant, on a dit à 8 sacs. Donc la dimension que vous avez trouvé, vous multipliez ça par 8 parce que ça fait 8 sacs. Donc vous aurez donc euh, la, la, la, la, le volume que vous avez trouvé du 8 par 8 et ce qui fait la dimension de 8 sacs de bananes. Vous faites la même chose pour le sac Berry. Vous convertissez en mètre cube, vous divisez 0,08, là vous divisez 0,01, vous divisez ici, ça fait 0,07, ça va faire mètre cube. Si si on a 4 sacs, vous multipliez par 4, ok, vous faites le même ici, la même chose, c'est que si là on a 7 sacs, vous trouvez un mètre cube. Après vous multipliez par 7. Ok. La même chose. Hein, si ici on a 15, vous trouvez un mètre cube d'abord. Vous trouvez d'abord en mètre cube euh, le, le, la dimension hein, d'un seul sac après vous multipliez par 15 pour avoir la dimension de tout le sac. Vous voyez, ça vous donne par exemple, je prends l'exemple, par exemple, ça vous donne ici, pour le sac de. Hein, je ah, je là, Pour le sac de banane, ça vous donne désormais euh, 40 mètres cubes. Pour le sac de riz, ça fait 20 mètres cubes. Euh, pour le sac de tomates, ça fait 20 mètres cubes. Pour le sac de... Euh, plutôt pour le carton de, de marmite, ça vous donne 30 mètres cubes. Maintenant, on cherche le volume total. Donc, vous additionnez tout ça pour trouver le volume total. 40, 60, 70, 80, 90, 100, ça fait 110 mètres cubes. Et, comme vous avez déjà 110 m3 et 128, vous choisissez entre le volume et hein, entre le, volume, le poids. Et maintenant, pour choisir entre le volume et le poids, voilà, là vous allez voir maintenant la méthode du calcul du fret, la méthode telle, par quelle méthode vous calculez le fret, est-ce que c'est par la méthode de UP, mais même quand c'est la méthode de l'unité 1 on choisit entre le volume et le poids, c'est qui va à l'avantage du transporteur, on va donc prendre 128, ok, voilà, donc c'est aussi simple. Que ça, ça ce n'est qu'une phase, il y a d'autres manières de tomber un peu. Euh, voilà la vigilance des, notre vigilance en tant qu'étudiant, donc c'était un peu là pour que vous, ça puisse vous ouvrir. Donc si vous a, ça vous a fait du bien, voilà, prenez pas les loin. Donc abonnez-vous déjà, pouce, mettez un pouce, partagez. Voilà, c'est pour les BTS et tout ce que ça peut aider, la logistique, tout ce qui veut être intéressé, toutes les personnes qui aiment la logistique et qui veulent comprendre voilà, euh, à quoi ça sert, comment faire pour calculer le poids des marchandises, le de volume.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 les technologies e-bourse et SIGOR aux jeunes bacheliers qui viennent à peine d'avoir leur bac ou bien les anciens étudiants. Voilà comment créer des comptes e-bourse et SIGOR. Donc, j'ai fait également cette promotion. Mais ici, aujourd'hui, on va parler encore des généralités sur la logistique. Mais cette fois-ci, voilà, nous allons dire, en réalité, quelles sont les données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 c'est la valeur qui avantage le transporteur. Ce sera trop facile. Regardez ce qui se passe souvent. Ce qui se passe, c'est que le poids, on décompose ça. On décompose le poids en plusieurs marchandises. Je vais vous donner les astuces comme ça. On va te par exemple, sac de banane. On va prendre la marchandise banane. Je prends ça comme ça, juste pour, que, pour avoir l'esprit ouvert. Marchandise banane, 10 kg. Ça, c'est d'abord pour le poids.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 lui hey, même la dimension, tu dois connaître le volume total en mètres cubes de toute la marchandise donc tu vas comprendre le calcul que tu dois faire hein? vous voyez, imaginons ici le sac là, on te trompe on vous dit, c'est exprimé ici en milli, en millimètres tout ça en millimètres donc tout le reste là, en millimètres en millimètres, ici aussi 100 en millimètres en millimètres, ici aussi c'est en millimètres donc vous voyez qu'on vous donne des dimensions comme ça là en millimètres mais vous, vous savez que vous devez trouver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 vous avez un millimètre, vous convertissez ça. Euh, ce que je fais, vous mettez ça en mètre, comme ça. Hein? Vous mettez ça. 3, euh, ça fait combien 3, vous convertissez ça en mètre. 4, vous convertissez en mètre. 8 aussi, en mètre. Donc, pour convertir en mètre, tableau de conversion, okay? vous vous divisez simplement par 100, parce que vous reculez. Ça va faire 0,03 x 0,04 x 0,08. Okay. Donc, quand vous mettez, quand ça en mètre, si ça fait maintenant 0,3 fois 0,08,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 Donc c'est un peu ça. Merci et passez une bonne journée.